Le métier d'instrumentiste consiste au montage de tables lors des interventions, assister le chirurgien, mais aussi s'occuper du patient, sa prise en charge et tout ce qui est post-opératoire, les instruments, mais aussi la préparation des interventions du jour même ou du lendemain. Quand on nous annonce une intervention, on reçoit une demande d'admission. Donc on va lire cette demande d'admission, on va regarder les informations qu'il y a dessus. Par rapport à ça, on va préparer le matériel pour euh, l'intervention. Au moment où le patient rentre en salle, nous on va ouvrir nos champs stériles, ouvrir notre matériel, faire le montage de nos tables. Pendant l'intervention, ben, on assiste le chirurgien si besoin, on, du, enfin, on donne le matériel, on demande à notre aide de salle les choses spécifiques qu'on n'aurait pas prises euh, au départ. Et à la fin de l'intervention, on remet nos instruments sales dans les paniers qui sont dans les containers et ensuite, euh, départ pour la stérilisation. J'aime travailler dans l'urgence, de savoir que rien n'est fixe, que tout peut arriver à n'importe quel moment et la montée d'adrénaline. Ce métier m'apporte pas mal de satisfaction dans le sens où, par exemple, s'il y a des interventions un peu compliquées ou qui durent longtemps ou qu'on n'a pas l'habitude de faire, que je prends le temps de réviser la veille, que je fais l'intervention puis qu'à la fin de l'intervention, voilà, le chirurgien il nous dit que ça s'est bien passé et qu'on apprend aussi par la suite que le patient va bien, c'est vrai que ça apporte une certaine satisfaction.